Salut tout le monde, maintenant qu'on a terminé l'extérieur de ma maison-conteneur, on va s'attaquer à l'intérieur et on va commencer par le chantier peinture. Aujourd'hui, je vais vous présenter quel matériel j'ai utilisé, quelle peinture, combien de temps ça m'a pris pour tout repeindre à l'intérieur, combien ça m'a coûté aussi. Bref, vous saurez tout, c'est parti. Salut, moi c'est Julien et ça, c'est ma maison-conteneur.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 J'aurais pu euh, recouvrir tous mes murs avec du placo pour qu'on ne voit plus du tout les conteneurs, mais j'avais envie de garder cette esthétique industrielle et surtout j'avais envie d'économiser du temps et de l'argent. Parce que même si j'avais tout recouvert de placo, j'aurais quand même dû passer une première couche de peinture anti-rouille pour protéger les conteneurs face à l'humidité que, que je vais faire dans la maison sur le long terme. Commençons par la peinture pour ma première couche, mon primaire, je vais utiliser une peinture à essence du Rustoleum 769. C'est une peinture de qualité professionnelle, qui est spéciale pour acier et qui est anti-rouille. Malheureusement, dans mon cas, je ne pouvais pas commencer par une peinture à l'eau parce que la peinture à l'eau n'aurait pas accroché sur les conteneurs et surtout les aurait fait rouiller. Donc je suis obligé de partir là-dessus. Et avec ce primaire, j'ai du Rust 641 pour diluer la peinture et du Rust 633 pour nettoyer le pistolet. Ensuite, je vais venir pouvoir appliquer deux couches de finition. Et la bonne nouvelle, je peux utiliser une peinture à eau. Pourquoi Parce que j'ai déjà mon primaire à essence qui est sur tous les murs, qui a fixé la rouille et qui va permettre à la peinture à l'eau de venir s'accrocher dessus. Mais attention, choisissez bien toujours des, des peintures de qualité professionnelle pour éviter les mauvaises surprises. Et pour ma peinture à l'eau, je vais utiliser de la Montana Top lourd Blanche. Là, vraiment, c'est très cool de pouvoir utiliser de la peinture à l'eau parce que ça coûte bien moins cher. Pour la diluer, ce sera de l'eau donc c'est aussi moins cher. Et puis, c'est beaucoup plus écologique que la peinture à essence. Mais je vous ai expliqué pourquoi on était obligé. Euh, toutes les peintures que j'ai ici, je les ai achetées chez Piagazil, un magasin de peinture pour professionnels, euh, parce que dans le cas d'une maison conteneur ou un projet assez spécifique, euh, oubliez les Leroy Merlin, Castorama, tout ça, ils n'auront pas de peinture de qualité professionnelle à vous proposer. Ils n'auront que des trucs grand public. Donc vraiment, voilà, moi, je, je suis parti là-dessus. C'était le, le meilleur combo. Mais ça m'a fait un petit budget quand même, vous, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Ensuite, pour appliquer cette peinture, j'ai décidé de partir sur un pistolet à peinture. Pourquoi Parce que euh, c'est 10 fois plus rapide qu'un rouleau et puis en plus, vous le voyez derrière moi, euh, mes murs, c'est de la tôle ondulée. Donc si j'avais dû partir au rouleau, euh, ça aurait été bien, bien galère alors que là, au pistolet, c'est nickel. Pour le choix du pistolet à peinture, vous avez différents modèles, notamment le Wagner Flexio W950. Voilà, c'est cette bête. Mais attention, alors ça c'est une machine à 250 euros, c'est une très bonne machine, mais... Euh, le, le pistolet d'application de la peinture avec le flexible qui se met directement dans le seau ne marche que pour de la peinture à eau. Si vous voulez de la peinture à essence, vous allez être obligé de partir au petit pistolet. Donc Autant dire que cet outil convient très bien si vous devez faire de la peinture à l'eau. Par contre, si vous avez une grande quantité de peinture à essence à faire, ce ne sera pas le bon choix. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai cet outil, alors qu'il n'est pas du tout adapté à mon utilisation, puisque je vais avoir beaucoup, beaucoup de peinture à essence à passer. Eh ben, tout simplement parce que le vrai Merlin m'a mal conseillé. Donc, euh, je l'ai acheté, je l'ai déballé. Je ne peux plus le rendre parce que je l'ai déballé. Voilà. Mais il ne me convient pas. Donc, euh, à bon entendeur, euh, sur le bon coin, vous pouvez trouver un pistolet à peinture euh, très bien pour de la peinture à eau, euh, neuf. Euh, voilà. Pour de la peinture à essence, je dégage le Flexio W950 et j'ai été obligé de partir sur un Wagner Pro 250R. Ça vaut quand même 425 euros, c'est une gamme au-dessus, mais je regrette absolument pas. On débourse un peu plus d'argent, mais on passe tout de suite dans une qualité professionnelle. Les professionnels vous diront que non, un professionnel, c'est 2500 euros minimum. Oui, disons que c'est du professionnel grand public. Au moins, on a une buse professionnelle. Euh, on a une réduction du brouillard de 55%. Ça veut dire que quand vous allez passer votre peinture, vous n'aurez pas un brouillard de partout. Ben, vous voyez, moi, je le fais sans blouse. Il n'y a pas de la peinture de partout. Euh, on a une rallonge de 9 mètres qui permet de vraiment passer partout sans problème. Enfin, c'est vraiment un confort. Euh, mettez plus d'argent, partez là-dessus. C'est un très très bon produit et ça fait gagner énormément de temps. Et ce pistolet à peinture convient aussi parfaitement pour appliquer des lasures sur des bardages par exemple. Donc quand on fera la vidéo installation du bardage à l'extérieur, on le réutilisera. Mais avant d'allumer le pistolet à peinture et de commencer à peindre tout ça, un petit mot pour vous dire qu'on n'a pas trouvé de sponsor pour cette vidéo. Donc je vous le redemande une, encore une fois, mais si vous pouvez nous soutenir financièrement sur Tipeee ou sur Utip, ce serait vraiment génial. Même 1 euro, ça nous permettrait de continuer à financer la réalisation des vidéos chantier de la maison conteneur. Et sinon, si vous avez un projet audiovisuel à réaliser, eh ben je vous invite à faire appel à ETK Production. ETK Production, c'est l'équipe dont je fais partie et qui réalise toutes les vidéos de cette chaîne YouTube et de nos différents réseaux sociaux. On travaille également avec des associations, des entreprises ou des particuliers on réalise notamment des captations live multi -caméras, des films institutionnels et du motion design pour présenter tous vos plus beaux projets. N'hésitez pas à faire un tour sur le site etkprod.com et à nous contacter par mail à contact.etkprod.com afin qu'on discute ensemble de vos envies et de vos besoins. Mais encore une dernière chose avant de commencer à peindre, il va falloir préparer nos supports, donc nos murs. Dans une précédente vidéo, vous avez vu que j'avais sablé l'entièreté de mes conteneurs. Ça a été un chantier qui a duré euh, un mois, qui a été très, très, très difficile, euh, notamment parce que je n'avais pas les bons outils et parce qu'il faisait 40 degrés euh, à l'extérieur, donc à l'intérieur, dans, dans les conteneurs, c'était le double, <rire> parce que ce n'était pas encore isolé à l'époque. Mais voilà, ça m'a permis d'enlever le maximum de la rouille de mes conteneurs et surtout de griffer les murs pour que mon primaire puisse bien accrocher. Ensuite, j'ai passé un coup de karcher, j'aurais pu aussi passer un coup d'éponge, pour enlever toute la poussière, faire un coup de propre avant de peindre. Euh, vu que j'ai passé à un coup de karcher, vous voyez, il y a des petits points de rouille qui sont revenus, mais n'est pas grave, pour deux raisons. Parce que euh, la peinture que j'utilise, euh, il y a écrit sur le pot que ça peut s'appliquer sur de la rouille, donc ce n'est pas un problème, et puis en plus, c'est de la rouille superficielle. On est sur de l'acier Corten, les conteneurs c'est de l'acier Corten et cet acier ça a une spécificité, c'est que la rouille ne vient pas ronger l'acier, elle ne va pas le transpercer, elle va patiner. Ça veut dire qu'elle va faire une couche protectrice qui va venir protéger l'acier sur le long terme. Donc là, tout est bon, tout est prêt, c'est parti pour la peinture Je vais commencer par préparer ma peinture, donc j'ai pris un seau gradué, ce sera plus simple. J'ai déjà mis un peu de peinture dedans, là je vais rajouter un litre parce qu'il m'en manque. Et je vais diluer ça avec du Rust 641. Derrière le pot de peinture, vous avez toutes les indications, moi par exemple, il faut que je le dilue entre 5 à 10%. Donc euh, voilà, je vais tout mettre et je vais tout mélanger avec ma perceuse. Pour peindre les murs et les plafonds, je vais utiliser la buse 517. C'est une buse qui a un angle de 51 degrés. Je mets ça au bout, hop. J'ai aussi rajouté une rallonge de 30 cm pour me permettre de peindre plus facilement en hauteur. Et mon pistolet est prêt. Il ne me reste plus qu'à prendre mon tuyau d'aspiration, à le plonger dans mon seau de peinture et je suis prêt. Si vous voulez des détails techniques vraiment étape par étape sur comment installer tout le matériel, je vous ai mis plusieurs tutoriels très bien expliqués dans la description de la vidéo. Maintenant, je vais mettre en route ma machine. Donc tout est prêt. Je me mets bien sur la position prime. Je vais l'allumer et je vais vérifier que mon liquide est bien aspiré par le gros tuyau et qu'il ressort bien par le petit. Ensuite, je pourrais mettre en position spray. Et là, je vais faire un test sur le carton et faire mes réglages. Quand je suis en position spray sur la machine, elle s'arrête de fonctionner et elle va recommencer quand je vais faire mon essai. Je peux déjà faire un test. C'est bon, la peinture sort bien. Et maintenant, je vais régler la pression sur la machine. Pour régler la pression, demandez à votre vendeur de peinture quelle pression est nécessaire pour l'appliquer. Par exemple, moi dans mon cas, c'est un primaire, donc il faut que j'applique une très très fine couche. Donc je me mets sur une pression de 2 barres. Euh, si maintenant, euh, vous avez une peinture beaucoup plus épaisse, ça peut monter jusqu'à 5. Sur tous, les, sur tous les tutoriels YouTube, euh, tout le monde vous dira, c'est 5 pour les murs, 5 pour le plafond, euh, toujours au max. C'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai bouffé euh, deux pots de peinture pour faire 70 mètres carrés, alors que j'aurais dû en faire 210. Donc très clairement, dans mon cas, euh, c'était pas 5. <rire> Donc écoutez pas les tutos qui vous disent qu'il y a un réglage pour toutes les peintures, ça dépend vraiment des peintures. Euh, moi, c'est une erreur qui m'a coûté quelques centaines d'euros. Mais voilà, maintenant, je sais que pour du primaire, pour une couche très fine, c'est euh, le réglage numéro 2. Et là, je suis bon. Voilà, tout est prêt. On va bientôt commencer la peinture. J'ai bien mis ma machine avec mon pot de peinture loin du mur que je veux peindre pour éviter bah, d'abîmer euh, mes, mes outils. Je vais rester à 30 cm du mur et je vais venir faire des mouvements parallèles bien droits. Euh, L'objectif, ce sera de faire des bandes, d'avancer en bandes, et de recouvrir chaque bande de à peu près 30% pour euh, un, un bon recouvrement. Là, c'est juste du primaire, c'est que ma première sous-couche, euh, donc euh, c'est pas grave si je vois encore un peu le, le conteneur derrière. Il y aura encore deux couches de finition qui arriveront. Bref, vous allez voir ça, c'est parti C'est terminé, la maison est parfaite. Enfin bon, il reste encore deux couches de finition à faire, donc c'est pas parfait, mais ça change déjà beaucoup. Et maintenant, il va falloir nettoyer la machine. Après chaque utilisation, c'est indispensable. Si j'ai utilisé de la peinture à l'eau, je nettoie avec de l'eau. Si j'ai utilisé de la peinture à essence, je nettoie avec du White Spirit ou avec un nettoyant spécifique pour la peinture que j'ai utilisée. Vu que moi, c'est du rust, euh, et ben, il faut que j'utilise du Rust 633 pour nettoyer. C'est un nettoyant spécifique. Spécifique, ça veut dire bien trop cher. Voilà. Retenez que euh, nettoyer euh, la peinture à essence, ça coûte cher par rapport à si j'avais nettoyé de l'eau. J'enlève ma buse, je dévisse la tête. Ces deux éléments, je les nettoierai plus tard avec du nettoyant. Ensuite, j'enlève mon flexible de mon pot de peinture et je vais le mettre dans mon pot de nettoyant. Mais avant, je vais quand même passer un petit coup dessus pour enlever le plus gros, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Hop, Et je le mets dans mon pot, dans mon seau de nettoyant. Et je vais rajouter ça dedans. Maintenant, mon objectif, c'est que mon nettoyant passe dans la machine, ressorte, et ça permettra qu'elle s'auto-nettoie. Donc, je vérifie bien que je suis sur 0, je me mets sur la position spray, et je vais vous expliquer avant que j'allume, parce que ça va faire beaucoup de bruit. Mais l'idée, c'est que le début qui va sortir, ce sera de la peinture, je vais le remettre dans mon seau de peinture, et dès que je vois que c'est du nettoyant qui sort, je le mets dans un autre seau pourquoi dans un autre saut parce que comme ça je vois euh, vraiment ce qui est passé dedans et, et ça permet de ne pas euh, euh, polluer le nettoyant actuel comme ça je verrai toujours qu'il est transparent c'est parti donc la peinture déjà ah. et là et là on arrive sur le nettoyant. On voit que c'est beaucoup plus liquide. Là, je suis arrivé au bout. On voit que c'est plus de la peinture qui sort. C'est euh, juste du nettoyant. Donc, euh, c'est bon. J'ai nettoyé ma machine. Bon, en vrai, c'est plutôt simple à nettoyer et en même temps, c'est assez compliqué de le faire et de vous expliquer en même temps. Mais veillez bien voilà à ce que tous vos tuyaux soient libérés de la peinture avant de terminer son utilisation. Donc, passez vraiment du nettoyant un peu partout. Faites attention. Euh, en soi, si c'est une peinture à l'eau, allez-y. L'eau, c'est gratuit, donc allez-y, en illimité. Euh, si c'est du rust ou de la peinture à essence, ça coûte plus cher le nettoyant. Donc, vous serez tenté d'en utiliser moins que prévu. Euh... Voilà, Il faut trouver le bon équilibre entre ne pas se ruiner et en même temps en utiliser assez pour tout nettoyer. Euh, là je pense que c'est bon, je repasserai un coup sur mes tuyaux et tout plus tard mais euh, on, on a nettoyé le plus gros. Et voilà, tout est fini, on a tout nettoyé, on a tout rangé, il est temps de faire le bilan. Pour peindre tout ce que vous voyez à l'écran là, c'est-à-dire 160 mètres carrés de mur et 120 mètres carrés de plafond, il m'aura fallu, roulement de tambour, une demi-journée. Une demi-journée, ouais, autant dire que ce qui a pris le plus de temps, c'était de trouver le bon pistolet, trouver la bonne peinture, filmer cette vidéo, c'est ça qui a pris du temps, peindre, c'était vraiment rapide. Donc, vraiment, c'est un chantier, le temps que vous cachiez les fenêtres, que vous prépariez tout ça, une journée. Voilà, en une journée, vous avez peint. Euh, c'est vraiment, pour une fois, je peux le dire dans une vidéo, c'était un chantier facile. Il me reste bien évidemment encore les deux couches de finition à passer, mais ça, ce sera pour plus tard, à la fin de mes travaux. Euh, en tout cas, résultat des comptes, le pistolet à peinture, c'est génial. Je vous le recommande. Euh, au rouleau, j'aurais mis 10 fois plus de temps. Ça aurait été même euh, impossible, en fait, sur euh, toute cette tôle ondulée. Donc, euh, Pistolet à peinture, cool! Et je vais maintenant vous présenter le budget détaillé. Le pistolet à peinture m'a coûté 425 euros plus 25 euros de rallonge. Les 25 litres de peinture à essence Rust m'ont coûté 1100 euros. Le diluant m'a coûté 50 euros. Et le liquide de nettoyage Rust, 150 euros. Et pour finir, les 72 litres de peinture à eau Montana m'ont coûté 700 euros. Le chantier peinture m'aura donc coûté un total de 2450 euros. Si on ajoute les 1100 euros du chantier sablage, ça fait un total de 3550 euros, vraiment au, au total pour mon chantier peinture. Ça reste toujours plus économique que si j'avais acheté des conteneurs neufs que j'aurais pas eu à repeindre. Et puis en plus, si j'avais acheté des conteneurs neufs, on aurait perdu le côté écologique de cette maison. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas fait euh, d'un coup mes trois couches de peinture, et ben tout simplement parce que je veux attendre de faire la plomberie, l'électricité et le reste des travaux à l'intérieur pour faire mes deux couches de finition. Comme ça je pourrais nettoyer une dernière fois les murs, peindre et ensuite ne plus y toucher. Mais je voulais quand même faire ma couche de primaire maintenant parce qu'une fois que j'aurais fait la plomberie, l'électricité, tout ça, je pourrais plus forcément peindre derrière les tuyaux. Donc je voulais qu'il y ait au moins une couche derrière tout ça pour une fois, c'était un chantier assez facile, donc une vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous aura appris quand même pas mal de choses. Dans tous les cas, je vous mets plein de vidéos dans la description avec des tutoriels complémentaires pour que vraiment, vous aussi, vous puissiez peindre votre maison très facilement. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains chantiers. Normalement, le prochain chantier, ce sera le chantier plomberie. Et abonnez-vous à notre Instagram, à notre TikTok, où on sort des formats courts spécifiques à ces plateformes. Si vous avez des projets audiovisuels à réaliser, n'oubliez pas, ETK Productions, on serait ravis de travailler avec vous. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Euh, je vais arrêter de faire des mouvements avec mes bras, sinon je vais m'envoler. Et je vous dis au revoir <rire>